Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais tranquille, ouais, donc là, je vais parler d'un sujet qui m'agace un petit peu, c'est par rapport à Kurt Zuma, je vous avoue que je voulais pas en parler, hein, parce que voilà, il a fait une erreur, il s'est excusé, il a payé pour cette erreur, mais là, apparemment, les gens ne sont pas contents et, veulent ils, et ils veulent qu'ils payent encore plus. Voilà, donc là, il a payé je ne sais pas combien de milliers d'euros. Là, il y a plein de partenaires qui ne veulent absolument plus travailler avec lui parce qu'il a touché un chat. Moi, je tiens à vous dire, avant de commencer à raconter le fond de ma pensée, que je condamne fermement toute violence envers un être vivant. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. J'ai trouvé que la vidéo, elle était horrible à regarder. Je l'ai regardé qu'une fois. Je sais qu'il y en a qui l'ont regardée plusieurs fois et qui se sont dit, oh là là, c'est un truc de ouf. En même temps, c'est un joueur de foot. Voilà, Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec un chat Il a tiré dedans, c'est son métier, c'est normal. Il y a des gens qui ont commencé à dire des bêtises comme ça. Mais bon, moi, tout ce que je sais, c'est que ces choses-là ne se font en aucun cas. On ne fait pas ça sur un être vivant. Tu vois ce que je veux dire euh, tu ne te mets pas en scène en train euh, de martyriser euh, un animal qui, en plus, ne t'a rien demandé. Tu es parti le chercher dans un refuge. Tu le ramènes chez toi pour le martyriser. Franchement, je condamne fermement. Mais là, là, les gars, il a payé. Il s'est excusé. Qu'est-ce que vous voulez de plus Donc, vous, vous voulez carrément l'éradiquer du sport, quoi. Qu'il n'ait plus la possibilité de travailler. J'ai remarqué, hein que souvent vous avez un discours à deux vitesses, hein. parce que là, si on vous écoute, là ce qu'il a fait c'est martyriser un animal, c'est absolument condamnable, on va pas se mentir, mais il y a plein de footballeurs qui font du grand n'importe quoi, et les clubs les protègent, les, les médias les protègent, tout le monde les protège, ils font taire les victimes et tout, nanana, vous avez oublié tout ce que Romain Molina, il est parti soulever et donc là, parce qu'il y a deux, trois petites vidéos comme ça, de droite à gauche, là, vous commencez à agir comme des personnes normales Mais non, mais arrêtez. Nous savons que vous êtes tous des menteurs. Tous des menteurs. Là, c'est parce qu'il a frappé un chat. Hein mais demain, quand les autres joueurs, là, ils frappent euh, euh, leur, leur conjointe et que le club protège et, et fait en sorte que la femme ne porte pas plainte, ils sont où, là, tous les défenseurs Hein il y a plein de joueurs là qui ont qui ont, qui ont fait des, des violences à leurs conjointes et ils continuent à jouer. Il y a plein de joueurs qui ont eu des, des, des attitudes racistes envers des autres joueurs et qui continuent à jouer. Là, il n'y a personne qui demande à, à ce que ces joueurs-là quittent euh, euh, leur fonction. Non Kurt Zuma il a frappé un chat. Un chat qui, bien sûr, on le sait, est beaucoup plus important qu'une femme ou qu'une personne qui est euh, qui est racisée. On le sait en Occident. Mais tu sais que là, là, cette vidéo, si elle était dans un autre continent là, parce que là on est dans l'Occident, dans le mode occidental, si tu mets cette vidéo dans un autre dans un autre continent, là, par exemple dans les, vers l'Asie eux ils vont liker cette vidéo. Ils vont dire Ah ouais, il est en train de frapper le chat juste avant, juste avant de le manger. Donc commencez à réfléchir. Hein? C'est pas parce que chez nous, le chat c'est une star que ça doit être euh, au dessus de, de l'être humain, au-dessus de tout. Oui, il a fait une erreur. Il paye pour cette erreur. Voilà, il y a une amende qui est qui est donnée, peut-être une suspension. Mais là, vous voulez carrément que lui, il joue plus en équipe de France, il joue plus en euh, dans son, il joue plus au foot, quoi. Et vous êtes carrément parti euh, condamner son frère parce qu'il filme. Oui, c'est horrible ce qu'il a fait. Mais là, son frère, il joue plus au foot, il a plus le droit de jouer au foot. Il est condamné. Parce qu'il euh, a eu une attitude, euh, on va pas se mentir, qui est totalement condamnable envers un chat. Mais tu. tu, T'as plus le droit de travailler parce que. Alors qu'il y a des gens qui fracassent la bouche. Oh là là, mais non, mais c'est quoi ces justices à deux vitesses, les gars Vous êtes en train de nous dire quoi Que c'est le chat et les animaux qui contrôlent le monde Hein Mais nous, on n'a rien compris. Nous, on est là, on vote pour des humains. On n'a qu'à voter pour le chat ou pour les chiens. Si vous êtes à fond. Dans la protection animale, je vous soutiens à 100%. Mais dans ce cas-là, arrêtons de voter pour des, pour des bambins qui nous respectent même pas. Parce que là, les politiciens, ils nous voient même pas comme des chats ou des chiens. Hein. Ils nous voient pire, comme pire que ça. Hein. Tu ne vois pas comment ils nous parlent. Et là, là voilà, on voit quelqu'un qui maltraite un chat. On devrait tout, tout lui arrêter. Alors qu'il y a des gens qui traitent des, des personnes, des humains et les, et les animaux. Mais ces gens-là, ils peuvent continuer à exercer leur travail. Faites vos enquêtes. Hein à enquêter parce que là dans le foot moi je, je tiens à vous dire hein, qu'il y a des dingueries beaucoup plus pires que ça tu comprends il y a des gens qui fracassent leur compagne le club hein, le club oui le club les dirigeants les joueurs tout le monde protège parce que le joueur il est fort ou parce que voilà le joueur il a une importance ou parce que le joueur il a des dossiers sur tout le monde tu comprends hein donc commencez à vous concentrer hein. oui kurt zuma il a fait une erreur la vidéo euh, elle prouve tout voilà, donc il, il doit payer, il a payé, il doit avoir une suspension. Voilà, il y a des suspensions qui sont en train de, de, de se gérer, mais vous voulez carrément que le mec il arrête de jouer au foot alors que dans son équipe, si ça se trouve, il y a des joueurs qui font dix fois pire. Mais vous êtes malade, vous, ou quoi, là. C'est quoi votre délire Et je tiens à vous dire que là, là, dans la Serie A, hein, quand un joueur noir rentre dans le terrain et que tout le club crie au racisme, vous êtes là, ouais, mais arrêtez de parler des victimes. C'est quoi votre délire là Justice pour tout le monde, tous ceux qui sont euh, maltraités, ben bah, euh, faites, faites, agissez là, c'est quoi votre délire là Non, euh, les femmes c'est pas pareil, non, les animaux c'est pas pareil, non, les humains c'est pas pareil. Alors que tout le monde respire, tout le monde fait caca et tout le monde mange. Commencez pas à m'énerver hein.